Salut, alors on est à Ancenis, et à Ancenis, il y a les partisans de M. Zob qui ont fait du collage et qui malheureusement ont une conception très personnelle et très très, euh, comment dire, je m'en foutiste de nettoyer après son passage. Vous voyez, ils arrachent tout, ils laissent tout traîner, et des trucs comme ça, on en a vu plein. Donc, euh, ben, Zemmour Président, a priori, c'est leur programme, c'est une ordure à l'Elysée et des ordures partout ailleurs. Merci les gars on vous dit pas merci en fait. Voilà, donc euh, nous, on se retrouve à devoir ramasser les déchets créés par euh, nos petits, euh, les petits fans de Monsieur Olive. Donc bah faut aimer quoi. Et bon, vous voyez, nous après quand on passe, c'est propre. Alors que derrière Zemmour, c'est bizarre, c'est tout sale.